Salut, on est de retour. Alors cette fois c'est le cinquième épisode. On va présenter les musiques, la musique que j'ai composée pour l'espèce des Marito dans le monde d'Ilmaris. C'est pour ça que je suis encore une fois accompagné par Jules, l'auteur du roman Ilmaris. Et ben, on va commencer tout de suite par présenter l'espèce des Marito comme d'habitude. Alors qu'est-ce que c'est les Marito Les Marito c'est un peu spécial parce que c'est une espèce... Euh... Alors biologiquement ce serait... Des, des, des batraciens, donc euh, c'est une espèce amphibie. Ils ont une société qui se rapproche plus des deux sociétés, donc euh, les fourmis, les abeilles, et euh, donc une société euh, très organisée par caste. Les marito du coup, comme c'est une espèce amphibie, c'est une espèce qui est beaucoup tournée sur l'eau, et euh, d'ailleurs, je ne vais pas préciser, mais ils ont une, une affinité avec l'eau, où ils sont composés pratiquement d'eau, et en fait, ils peuvent euh, changer euh, l'état de leur eau. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer de liquide à glace à vapeur. vapeur, en général, on évite parce que ça les tue. Mais euh, par exemple, leur peau est recouverte de glace et ça leur fait comme une, un exosquelette en fait, de glace, une armure de glace. Si Qu'est-ce que tu avais en tête pour leur thème Pour leur thème, moi j'imaginais vraiment un truc euh, bah, comme une fourmilière tu vois, qui, qui part un peu dans tous les sens. Quand on observe une fourmilière, on a toujours l'impression que c'est à la fois très désorganisé, Ouais. Mais à la fois, quand tu regardes dans le détail, tu, tu comprends bien qu'en fait, chaque fourmi est en train de faire un truc Et du coup, pour moi, les marito ils ont ce côté-là très... Euh, qui ont l'air désorganisés, un peu fouillis Mais en fait, euh, quand tu regardes dans le détail, ils font tous une tâche précise euh, Un truc qu'on pourrait préciser, c'est leur, leur taille En gros, les marito c'est maximum 15 cm, donc c'est vraiment des petites créatures Ouais Et, euh... Voilà, ils sont extrêmement nombreux en général, une colonie c'est plusieurs milliers voire millions d'individus. Et du coup c'est pour ça qu'après tous tout, tout ces dialogues, j'avais donc noté ces mots-clés, mmh. euh, donc quelque chose d'organisé comme une fourmilière, ouais. organisé en castes, ouais, euh, c'est ce que tu as suivi hein, en disant. ans. Et, euh, et donc on, on a noté une musique pétillante, euh, effervescente, oui. riche, euh, tu m'avais dit t'aimes bien quand euh, on, on entend, enfin il y a plein de choses à entendre à droite à gauche quelque chose qui est cadencé, régulier aussi, et plutôt joyeux, voilà. Mm -hmm. Ça c'est dans les mots-clés. Ouais. Et alors du coup, je vais vous montrer ce que moi j'ai fait euh, et qui me semblait correspondre à ces, à ces mots-clés-là. Alors rappelez-vous, si vous avez bien vu normalement la vidéo, enfin la vidéo suivante, euh, on essayait d'intégrer de, des éléments euh, qui, de nature dans chaque compo, euh, des éléments un peu forestiers, parce que, euh, parce que tous les peuples vivent dans, euh, très très proche de la nature. Et donc pour les maritaux, euh, j'ai introduit le xylophone, donc cette fois, c'est du xylophone et non du marimba comme les fontiriens. Donc c'est un instrument à percussion où on tape sur des lames de bois, mais cette fois plus aiguë. Euh, plus aigu qui peut rappeler la petite taille des, euh, des maritots. Et puis beaucoup de, de, de bois, des instruments avant de la famille des bois, flûtés au bois. Au bois qu'on n'a pas, enfin, qu pas mis en avant dans les autres, d'ailleurs je crois qu'il n'y en a même pas du tout. Donc voici la partition, le xylophone en haut, flûte au bois, clarinette pour les vents, l'aspect léger, euh, voilà. Euh, on a quand même des cordes mais on, on va le voir, les cordes sont très souvent jouées soit en pizzicato, comme là, c'est-à-dire qu'on va pincer les cordes, ou alors en staccato, c'est-à-dire qu'on va faire des notes très courtes, très détachées, pour justement avoir cet aspect pétillant. Et puis, pour l'aspect pétillant, encore une fois, ce, qu ce à quoi j'ai pensé, c'est d'avoir des, des, des instruments qui ont des attaques franches et non pas comme bah, j'ai pas une, une note de violon, ça, ça commence doucement. Et c'est pour ça que j'ai pensé à des instruments à cordes de pincée comme la guitare, la mandoline. Puis bon, l'idée de l'eau, cette, cette, cette mm. idée de pétillance, ça fait un peu ouais. euh, l'eau, bref, l'affinité avec l'eau. Et alors, il y a aussi bon, des sticks, ça, des petites percussions, en fait, des petits bâtons, un hein, stick comme bâton, hein, pour euh, donner des petits sons, euh, pour encore une fois que ça, soit, que ça fourmille en fait, les sons mm. euh, et qu'on en entende un petit peu à droite à gauche. Alors pour cet esprit. Euh, Là, il y aura pas mal de choses à dire, je pense, pour cet esprit euh, riche euh, dans, les, dans les sons à entendre à droite à gauche, c'est pour ça que la mandoline, vous voyez là, ici, sans écouter, on voit qu'elle joue son petit motif ici, et le même motif est rejoué plus grave à la guitare, et euh, mm. ça s'intercale, ça se répond. Les pids euh, qui, vont, euh, qui vont marquer les temps et, euh, et qui vont donner bah, encore pas mal d'attaques, et non pas juste euh, des notes à jouer à l'archet. Et je pense que je vais lancer et m'arrêter à chaque fois que j'aurai un truc à rajouter, donc c'est parti pour le thème des marito. Là, là, encore une fois, on voit que pour essayer d'avoir plein de choses à écouter à droite à gauche, j'ai laissé ces, ces, ces motifs euh, à la mandoline et, au, et à la guitare. Euh, on a des staccatos de hautbois auxquels répondent des notes de flûte. Ensuite, c'est plus le hautbois, mais c'est la clarinette qui va reprendre un autre rythme. On a des triolets ici. Euh, et c'est les violons puis le xylophone qui vont répondre, encore une fois, pour ne pas ennuyer l'auditeur et pour qu'on ait toujours des nouveaux sons euh, à écouter. Quoi. Et donc après, avec une petite mesure de transition, on va déboucher sur le thème à proprement parler, la mélodie principale J'arrête un petit peu là, donc ça c'est le thème, Voilà, c'est la mélodie du thème. Alors, on voit par exemple que ce thème-là encore, il n'est pas juste euh, dans une cadence de euh, quatre mesures. Enfin, souvent c'est quatre mesures, puis hop, après on rejoue les mêmes, quatre mêmes mesures, alors on part sur autre chose. Là, c'est un, un thème sur cette mesure, ce qui n'est pas habituel. Et encore une fois, ça a pétillé, c'est-à-dire qu'on a plein de sons à droite à gauche, et encore là, vous n'avez pas les cymbales, mais encore une fois, les, les percussions, souvent je les écris après sur FL Studio, et là les cymbales, il euh, y en a plein qui sont en arrière-plan. Vous les avez peut-être écoutés si vous avez entendu la version finale. Et on a beaucoup de notes, de notes très courtes. Là, par exemple, des triples croches. Ça aussi, ce n'est pas si, euh, si commun, je trouve. Et euh, à chaque fois, dès qu'on a euh, la mélodie qui va se poser un petit peu, et bah, hop, on a quelque chose, un autre instrument qui va y répondre. Je pense, par exemple, à cette, euh, cette partie-là, où on a le xylophone qui va répondre à la mélodie. Xylophone, d'où les parles Les cordes. Alors, c'est très dans le détail, hein, mais en même temps, on parle des maritots. Donc, c'est beaucoup de détails hein. <rire> Là, par exemple... J'isole. Là, vous avez la, la réponse. Ça continue aussi ici. Encore une réponse, etc, etc. Tout en laissant la, la guitare et la mandoline jouer. Alors là, la guitare, elle joue la mélodie. Mais par contre, la mandoline, elle va faire des, un, rythme, un rythme régulier en double croche. Encore une fois, ça, ça, ça enrichit l'accompagnement. Le, le, le deuxième accord de la mélodie, qui est un accord très classique et que j'adore, mais il est très simple, mais c'est un accord encore une fois modal, euh, c'est le quatrième degré de la gamme, sauf qu'il est majeur et non mineur, contrairement à ce qui devrait être dans la gamme normale, ce qui donne un côté héroïque, en tout cas lumineux, c'est pas forcément l'héroïsme qu'on recherche ici, mais en tout cas quelque chose de joyeux, c'était mmh. l'esprit que j'avais, et ça collait bien ici. Et tout le reste de la mélodie euh, est bâti sur une harmonie avec des accords justement euh, hors tonalité des accords d'emprunt à d'autres modes, euh, bah pour encore une fois donner cet esprit, cet esprit exotique et puis euh, lumineux, quoi puisque on travaille pas mal sur les accords majeurs. Vous avez l'essence du truc, donc je vais, je vais laisser tourner la, la mélodie maintenant et puis on va écouter la suite. <musique> au milieu d'une mesure, ce n'est pas si commun que ça non plus et euh, donc dans la deuxième partie donc la mélodie est la même euh, mais euh, encore une fois je la rejoue en changeant l'orchestration, cette fois ce n'est pas les mêmes instruments qui vont la jouer là c'est plutôt les bois qui vont jouer la mélodie donc flûte au bois, clarinette euh, à l'unisson et puis les violons en pizzicato vont encore une fois interrompre cette mélodie pour la ponctuer. Le fait d'utiliser tout le temps des accords modaux justement, euh, et ben, ça, ça nous permettrait facilement de changer de tonalité, de moduler. Et c'est pour ça que la, la deuxième fois qu'on entend la, la mélodie principale, et ben, elle n'est pas jouée dans le même ton. Et donc ça permet encore une fois de, bah, de voyager. Et puis euh, j'attire aussi votre attention sur la basse jouée en pizzicato par les violoncelles qui a sa propre mélodie, en quelque sorte, donc ça fait très contrepoint, et encore une fois, ça me permet d'avoir euh, cette idée de, de cast, euh, de, ch de chaque section qui a son rôle, mais qui, ensemble, euh, fonctionne comme un tout cohérent. Mmh. Et d'ailleurs, euh, en fait, c'est pour ça que j'aime la musique symphonique, c'est parce que c'est ça un orchestre, c'est que chaque musicien a son rôle, et même si, indépendamment, chaque partition ne ressemble pas forcément à grand chose. Des fois, on regarde des partitions d'alto par exemple, on se dit, mais à quoi ça sert Alors que dans l'ensemble, le, dans ça a vraiment du sens, et euh, je trouve que là, c'est vraiment euh, très visible dans cette euh, partition-là, quoi. Alors, du coup, Jules, en quoi, selon toi, ce morceau euh, correspondait au marito et qu'est-ce qui te plaît particulièrement, etc. Alors, moi, déjà, je tiens à préciser que euh, dès la première version que tu m'avais envoyée, euh, j'étais déjà euh, dans ma tête, c'était, c'est parfait Alors, <rire> ouais, en plus, c'est et... le, le premier morceau que j'ai Il faut le préciser quand même, c'est le premier morceau sur lequel tu avais travaillé. Dès la première version que tu m'avais envoyée, c'était encore une version de travail, je crois, avec justement ces sons. Ces un sons peu, ouais, euh, les sons de Mélodie de... Assistant, de... De... sûrement, ouais. ouais. C'est ça et dans ma tête, c'était déjà en mode ⁇ Ah bah c'est bon, euh, c'est parfait <rire> ⁇ Et après, tu l'avais retravaillé et du coup, c'était encore euh, mieux. Euh, et donc pour moi, cette mélodie-là, elle est vraiment... Euh, déjà, je trouve que c'est une des plus uniques ouais. euh, dans tous les thèmes. Et je trouve qu'elle a vraiment ce côté euh, genre colonie de, de, de fourmis. On, on peut les comparer des fourmis qui, euh, qui font... Plein de petites choses. Ouais, ça alors... fait très travailleur. Il y, a, il, y a, il y a toujours les petits bateaux là au fond. Il Comme un déplacement constant, un fond justement. Euh, mmh. Et ça, j'adore. Et euh, la mélodie, enfin, moi j'adore la mélodie. Et, euh, et j'adore les changements euh, justement qu'il y a, je pense, du coup, grâce au modo, euh, ouais, aux modos. Ouais, aux accords modos. Et euh, ça donne certaines couleurs en fait, certaines teintes un peu inhabituelles. Ouais, et j'aime bien ce côté. Euh, bah, on... Ben moi, pas, je connais pas trop de morceaux qui pourraient m'évoquer ce genre de musique. Ah ouais. et, euh, et du coup, je me dis, bah, ça, ça colle vraiment à quelque chose d'unique, du coup, les maritos. Ça marche. Bon, bah, écoute, du coup, euh, c'est tout pour les maritos. Marito, on dit pas le S. J'espère que vous avez apprécié. On dit au revoir, Jules. On Merci. va se retrouver euh, la prochaine fois pour parler du thème euh, global de la cohabitation d'Ilmaris Je vous dis à bientôt. Salut. À bientôt.